bonjour à tous dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment jouer la rythmique d'un morceau d'un chanteur guitariste qui s'intitule Tom Misch que vous connaissez sans doute qui a sorti un morceau It Gets Through Me il y a quelques années et qui a très bien marché et c'est un morceau qui est assez intéressant au niveau harmonique mais aussi au niveau de la rythmique donc j'aimerais vous montrer comment jouer la rythmique de ce morceau là c'est une rythmique qui est un petit peu inspirée de la samba donc on va voir tout de suite comment faire cette rythmique alors, déjà les accords, on commence par cet accord, c'est un espèce de Si mineur 9, mais il n'y a pas la tierce, donc il a un peu un son d'accord sus2 en fait, hein. ce serait son appellation, un accord 7 sus2, ça il a un peu une sonorité d'accord sus4, c'est un accord sans tierce, et du coup ça laisse un peu d'ambiguïté harmonique, et c'est très intéressant. Donc, ça c'est le premier accord, un Si. Ensuite la même chose mais en Ré, trois cases plus aiguës, on va jouer au doigt, hein, cette rhythmique qu'elle se fait au doigt, ensuite on a un sol Gm7 qu'on va jouer comme ça, on peut jouer avec le pouce ou on peut faire ça aussi, si vous préférez se doiter. et ensuite un Fa dièse qu'on va jouer comme ça, avec une note qui se déplace. Ça, on peut l'analyser comme un Fa dièse 7 avec une treizième et ça la même chose mais avec une bémol 13, donc Fa dièse 7, bémol 13. Donc les deux accords ils s'enchaînent comme ça. Vous pouvez le jouer aussi avec le pouce si vous voulez. Donc je les refais, tous ces accords. La cellule principale de la rythmique du morceau, On va, je la simplifie un petit peu c'est quasiment tout le temps la même cellule rythmique donc je vous montre cette cellule au tempo puis après on la décortique on fait ça lentement ça fait ça ça c'est une mesure et c'est tout le temps le même rythme quasiment qui se répète donc on va pas mal alterner pouce et aigu donc on va alterner des notes sur... qu'on va jouer avec le pouce sur la corde de LA et les notes qu'on joue sur les trois cordes les plus aiguës avec ces trois doigts. Donc on va commencer avec basse plus aiguë en même temps, ensuite uniquement les aigus, ensuite basse aiguë, ensuite plusieurs fois basse et aiguë en même temps, et ensuite on alterne plusieurs fois basse aiguë. Donc soit on a tous les coups en même temps, donc basse plus aiguë, soit que les basses, soit les aigus. Et il y a un motif à mémoriser. Hein. Donc ça fait tout aigu basse aiguë, tout, tout, basse aiguë, basse aiguë. Je leur fais 3, 4... déjà juste ça, faites-le en boucle, vous remarquez qu'à chaque fois je relâche ou presque à chaque fois je relâche, je relâche la pression à la main gauche pour pas avoir ce, les sons qui résonnent quoi. Vous voyez c'est à la main gauche que je relâche la pression. Encore, je le fais en boucle, 3, 4, Qui peut être utile pour bien mémoriser ce motif, c'est de le mémoriser avec des onomatopées. Euh, c'est un motif qui n'est pas évident rythmiquement parce qu'en fait, des fois, il y a des notes sur les croches et des fois sur les contretemps des croches, en fait. Donc, au début, c'est sur les croches, ta ta, et ensuite, ça enchaîne sur les contretemps des croches, ta ta, tout ta ta ta, tout ta tou, ta, tou, ta, tou, ta, et après, il y a des doubles croches qui s'enchaînent, comme ça, à la fin de la rythmique, ta ta tou, ta ta ta. ta, ta. Ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta avec les zones onomatopées donc là j'ai pris to et ta c'est un bon moyen néotechnique de mémoriser cette rythmique et, et ce genre de rythme ensuite on va faire ça sur tous les accords. pas à faire des pauses comme ce que j'ai fait, prenez le temps de bien poser les accords pour être sûr d'avoir un bon son, même si la rythmique elle s'arrête au milieu. Et ensuite alors on va rajouter, il y a une petite euh, variation sur cet accord là de Ré. Voilà, Et cette note qu'on rajoute. Et ensuite on peut faire ça un peu plus régulièrement donc quitte à ralentir en essayant de le faire bien régulier et de pas faire de pause entre les enchaînements d'accords donc ça va faire 3 4 là quand je fais ça, je bats la pulsation avec ma tête pour être sûr de bien garder la régularité, si c'est nécessaire faites ça avec un métronome, je vous conseille fortement de faire ça avec un métronome pour vous entraîner à placer bien dans la, la pulsation ces rythmes qui sont pas évidents et quand il y a des notes qui sont en l'air donc les fameux les fameux contretemps des croches, ben là du coup on va pas tomber avec le métronome et donc c'est un rythme qui est subtil à faire. Comme c'est une vidéo plutôt destinée aux guitaristes avancés je détaille pas comment faire ça je fais tout de suite ça avec, euh, avec un playback, sans la guitare et sans la basse. J'ai pas mis le, la basse dans ce playback parce que comme ça si vous vous décalez d'une mesure, ben c'est pas grave, vous vous rattrapez, il n'y a pas la basse à bien écouter et bien suivre, c'est moins contraignant. Voilà, je pense avoir donné quasiment toutes les infos importantes pour savoir à peu près rejouer cette rythmique, maintenant je vais donner des infos plus précises pour ceux vraiment qui sont intéressés par les détails. Alors déjà, quand le morceau commence ça fait pas tous les coups en même temps, basse plus aigu, mais ça fait uniquement basse aigu c'est une variation qui est possible Voilà, bon, jack et non pas ça c'est la première chose. Deuxième chose euh, là j'ai montré tout le temps exactement le même rythme, mais en fait il y a des variations de rythmique qui sont faites par Tom Misch, hein, dans l'enregistrement, qui sont un petit peu improvisées, il y a plein de petites nuances, des rythmes qu'on peut jouer un petit peu différemment d'un coup sur l'autre, donc ça c'est évidemment quelque chose de naturel qu'on fait dans, dans ce genre de rythmique. Euh, il y a aussi des, des sons étouffés qu'on entend, alors la rythmique dans la version originale, elle est, euh, elle est beaucoup plus percussive, elle est attaquée un peu plus fort, pour exagérer l'effet le, percussif de la guitare en fait, en plus de, que le son est bien compressé donc ça n'hésitez pas à attaquer assez fort et ensuite on peut rajouter des coups étouffés, souvent on fait ça notamment à l'endroit où euh, il y a le... c'est un rythme de sourdo, c'est un instrument de percussion euh, brésilien qui fait... voilà et souvent à cet endroit là et ben on aime bien rajouter une percussion, une, une note, une ghost note avec le pouce voilà, n'hésitez pas à faire ça, à rajouter un peu des, des trucs comme ça évidemment c'est quand euh, vous êtes bien à l'aise avec ce genre de rythmique que vous arriverez à faire ça et enfin, il euh, y a dans le morceau un break, un moment, ah oui d'ailleurs, il faut aussi que je dise que ce Fa dièse 7-13, des fois il est joué, en fait il peut être joué aussi comme un Do dièse mineur 9-11, c'est un autre accord qui sonne très bien et des fois les deux sont superposés en fait dans l'enregistrement si vous écoutez bien, donc vous pouvez très bien faire ça, à la place de cet accord là et à un moment, il y, a un, il y a un break rythmique, ça fait 1, 2, 3, 4, Voilà, ça c'est un truc spécifique au morceau. Je fais maintenant cette rythmique sur le playback avec toutes ces variations. Rythmique, elle est extrêmement influencée par le style de rythmique qu'on trouve en samba on pourrait dire plus exactement que c'est une rythmique de samba inversée en fait qui commence sur le temps alors qu'en général la samba la rythmique commence plutôt sur le, le contretemps en fait en l'air c'est pour ça qu'elle est inversée cette rythmique j'ai fait plusieurs vidéos euh, sur la rythmique de samba si ça vous intéresse vous en trouverez sur youtube vous en trouverez aussi plusieurs sur mon site guitare improvisation euh, donc ce sont des cours vidéo beaucoup plus complets dans lesquels je détaille ça vraiment euh, de façon plus approfondie, et je joue sur une guitare classique. Sachez aussi que j'ai fait une autre vidéo qui est déjà sortie ou qui sortira bientôt sur l'improvisation sur cette tourne. Je vais découper ça en deux vidéos plutôt que faire une longue vidéo, donc voilà, on va voir dans cette autre vidéo qui sera publiée sur YouTube comment improviser sur cette tourne. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour mettre un pouce en l'air, pour mettre des commentaires pour vous abonner. Vous connaissez le refrain habituel sur YouTube, ça contribuera beaucoup à, à soutenir mon travail et à le faire connaître. À très vite